Voilà, on est en forêt de Cernon, dans le Jura, sur le premier plateau du Jura. et C'est là que ça a brûlé sur des centaines d'hectares pendant plus d'une semaine. Moi ça fait 50 ans que je suis Jurassien. J'ai jamais vu ça, jamais j'ai imaginé que je verrais ça un jour dans le Jura. On parle des méga-feux, on parle de la sécheresse, mais on a surtout euh, des épisodes climatiques euh, exceptionnels et qui débutent déjà au mois de mai-juin avec euh, des épisodes de grêle, mais très violents. Des épisodes de, de sécheresse qui ont déclenché tous ces feux. Et en, enfin, euh, en septembre, avec des inondations euh, qu'on qu n'a jamais constatées jusqu'à aujourd'hui à, aujourd à un, tel, un tel niveau. À Météo France, euh, on émet de plus en plus de vigilance rouge, par exemple. Euh, donc ça, c'est vraiment quand on a des phénomènes euh, extrêmes et euh, du coup, ben, on a besoin aussi derrière d'avoir euh, des moyens humains, euh, des moyens sur le terrain. Aujourd'hui, euh, le gouvernement préfère euh, couper euh, dans les, les moyens de Météo France, euh, comme depuis 20 ans. Euh. À l'Office national des forêts, en 20 ans, on a perdu 40% de nos effectifs. On était 12 000 euh, il y a 20 ans, on n'est plus que 8 000. Et on n'a plus grand monde pour faire de la prévention. Moi, je n'ai jamais constaté euh, depuis quelques années autant euh, de sapeurs-pompiers qui démissionnent et euh, jamais autant de rupture conventionnelle. En fait maintenant, avec autant de coupes dans les moyens humains, on est un peu arrivé à ce stade du jeu où il faut construire une tour avec des petits morceaux de bois et puis il faut les enlever au fur et à mesure sans que ça s'écroule. On a un peu l'impression qu'on est au stade ultime juste avant que ça s'écroule. En fait on a toutes les compétences et on pourrait faire tellement mieux. quoi. La crise Covid a révélé les carences du milieu hospitalier avec toutes les difficultés de matériel et de personnel. Et on voit bien aujourd'hui que ce que nous venons de vivre avec la crise climatique, je ne parle pas simplement de la sécheresse, ça a révélé également des problèmes dans l'organisation réellement, et je pèse mes mots, qui est à bout de souffle, aussi bien d'un point de vue prévision, prévention et curatif des, des, des incendies. En fait, le changement climatique, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est maintenant, on est dans le mur. On n'est pas face au mur, on est dans le mur. C'est plus légitime du tout et sous aucun prétexte d'enlever de, de, des moyens à des structures qui sont là pour justement euh, pallier et essayer d'accompagner de, de, la société euh, dans un, un monde qui devient hostile. Mais c'est l'esprit de mission de, de, de service public. Hein. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que tu es métouilleur en France, c'est pour, pas ça, pas que es pompier, pour ça, ça que, que moi, je suis pompier, c'est pour ça que je suis... Je suis, euh, et c'est pour ça aussi que nous, on a eu euh, des vagues de suicides euh, énormes par rapport euh, à ce qu'on nous demandait de faire, parce que justement, c'était contraire à, à nos règles métiers, contraire à notre éthique. Et là, Elle aboutit effectivement à beaucoup de collègues qui se sont suicidés parce qu'ils sont malheureux oui. Voilà. Moi, ça fait que deux ans que je travaille à Météo France. J'ai voulu me syndiquer, euh, d'abord parce que en fait, ces restructurations permanentes, ça nous isole, ça isole les agents. Et du coup, on ne fait plus euh, société, entre guillemets. On n'a plus de... On, ça nous fragilise. En fait, on est à la base, on, on, a, on est une maison. C'est ce qu'on appelle la maison des météos. Et c'est très fort. C'est ça qui fait que on est, on est passionné, on est compétent. Les syndicats, ça permet de recréer du lien. Et, euh, et du coup, euh, d'imposer aussi un rapport de force et de rester fort euh, euh, face à ces... Cette autorité euh, néolibérale qui, qui veut nous détruire. Plus on est nombreux et plus le rapport de force est important et plus on est écouté. C'est aussi à nous, euh, tous autant qu'on est, citoyens, mais bien évidemment dans, dans nos secteurs professionnels, de, de défendre euh, un autre projet de société. On est au bout de cette société-là, c'est juste pas possible. On, on voit ça, on veut autre chose. On veut autre chose et donc à euh, Solidaire, on y travaille beaucoup. Plus d'infos sur solidaire.org.